Nous interrompons maintenant notre programme pour un flash spécial. Un événement exceptionnel sans précédent de notre histoire vient de se produire. Tu n'aurais pas dû voir ça unir. je veux utiliser votre peuple pour nous anéantir. Celui-ci est venu sur Terre pour nous mettre en garde face à la menace du peuple Abios. C'est pas votre travail que vous allez pas, c'est l'humanité qui va disparaître. Je fais ce qu'il faut pour protéger mon peuple. Et j'ai besoin de le détruire afin d'anéantir son peuple de l'intérieur. Unissons-nous Mais c'est impossible Fais très attention, ton père ne sera pas éternellement gouverneur. <Susse> <Susse> Parce que vous n'êtes pas des abios, vous n'avez pas le droit à un défenseur. Puisqu'il n'y a pas de défense, voici le verdict. La mort.